Bonjour à tous. J'arrive, hein, je fais les partages, j'arrive. Bonjour à tous, bonjour à tous. Il y a peu de partants là pour commencer la journée. Chez PMU, il y a peu de partants. Il y a des courses à 8, 10, 12 partants jusqu'à jusqu 14h, 14h50. Oh il n'y a pas beaucoup de partants aujourd'hui. On va faire genre euh, des suites de numéros, même si on décale un numéro, 6, 7, 8, 9, euh, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 1, ça, on va regarder ça, on va faire des suites comme ça, on va faire des suites, on va essayer de faire des suites pour des trios au moins minimum, on va essayer de placer un, un, un, un, un, un ou deux trios, euh, super 4 aussi, on va essayer de placer ça, on va, on va se donner encore, allez on va y aller. Euh, oh la démo, je fais la démo aujourd'hui. Euh, Volvega, Vega Bordeaux de Musca, Deauville, le Quintet il est ce soir, hein, ce soir à Laval, Réunion 5, à Laval. Cain sur l'air, Réunion 1. Le Quintet il est à 20h15, on est vendredi. Le Quintet à 20h15. J'ai fait des recherches, des études hier sur les, les numéros à prendre, de, de commandes de 12h à 13h, de, de 15h à 16h. J'essaie de faire en un, un, une heure, ou trois, trois, trouver deux ou trois combinaisons. Aujourd'hui il y a moins de partants, je ne sais pas si ça va le faire, si les combinaisons sont, sont opérationnelles. C'était jusqu'à 13 par temps mes combinaisons, mais j'avais pas mis de, de comment on, on, va, on va regarder. Jusqu'à 8 par temps, on va regarder si ça tient coup. On va étudier ça. Allez, on arrive. C'est en on arrive tout de suite. c'est tout un art hein, la vidéo c'est tout un art hein. mmh. je connais pas grand chose mais bon je m'éclate c'est marrant quoi allez on essaie de rentrer quelque chose qu'est ce qu'on a de beau on compte sur les favoris ou pas déjà aujourd'hui on sait pas on va voir Qu'est-ce qui rentre là 6-3-4-As 2. 6-3-4-As 2. Qu'est-ce que ça donnait mon. Mon étude sur hier, hier de 13h à 14h Ça rentre ça 6-3-4-As 2 De 13h à 14h mon étude hier euh... Salut Simo 13h à 14h. As 2, euh, 2 As, 7, 3, 4, 5. Et là, on a euh, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 1, 2, 3, 4. De... Encore une course à, à 12h56, là, entre 12h et 13h. Encore une course. On va regarder euh, la combinaison 8-6 As, ce que c'est comme cheval, il y a des cotes à 58, il y a la cote du favori à 1,7, on va regarder le 6A, 8 86A, ce que c'est, c'est de la charrette, R2C3, ah non c'est, attends, non c'est Volvega, merde, attends c'est Volvega, et 10 partants par à Volvega, ouais, c'est entre 12h et 13h, 13... non c'est 13h et 14h, non faut regarder entre 12h et 13h, merde. Je l'ai pas hier, c'est entre 12h et 13h. Entre 12h et 13h hier. A742, j'avais j'avais 8357, 8354, A74835, 8643, 4567. Entre 12h et 13h. J'avais ces formules. là Qu'est-ce que ça donnait, ça 4, 2, 6, As. Il y avait le 3 qui s'invitait. C'est toujours le 3 et le 8 qui s'invitent. Euh, euh, cette formule pour 11 partants maximum. Et bien on se retrouvait entre 12h et 13h. 8, 7, 3, 5, 4, 2, As. Il n'y a pas de 6. La merde, il n'y a pas de 6. R3, C2. R2, C7, 8, 6, 5, 2, 3. C'est pareil, il manquait de 6. 6, 5, 2. 6, 3, 4, As. Le 6 et le 9, ça vide partout. De toute façon, ils étaient à belle côte, là. 3, 2, 8, 5. Euh, 12h et 13h. Attends. 12h07. Alors, qu'est-ce que j'ai, là, entre 12h et 13h J'ai pas mal de formules entre 12h et 13h. On a la formule. On a les numéros 8, 7, 3, 5, 4, 2, As. Qui sont à retenir, mais... Il y a 10 partants. Le 3 est favori. 7, 4 as. Non, 7, 7 as. La cote du favori est 1,7. On va mettre 7 as 3. Hein? 7 as 3. 7 as 3, 8. 7 as 3, 5. 7 as 3. Euh... 7 as 3, 6. 7 as 3, quoi est-ce est tombé la course d'avant il y a eu 8 partants non il y avait combien la course d'avant attendez hein, faut se mettre en route les gars C'est as 3 8, 7 as 3 9, 7 as 3, 7 as 3 6 la cote du favori est 1,7 hein. 7 as ça paraît pas mal euh, comme ça vite fait c'est As-3, prendre le favori, c'est As-3, le deuxième favori, c'est le 9. À 5 euros. 6 As, euh, 9-6. Alors, 9-6 As, euh, 9-6 As-3, Alors bah, On va attendre, hein. c'est parti, la R2-C3, là. Faut que je me chauffe, les gars, faut que je me mette dans le bain. Hein. Je suis pas dans le bain directement, là. Je commence la vidéo. Attends, il y a plusieurs euh, messages. C'est quoi celui-là? Ah C'était mon téléphone qui capte le c'est quoi ça? Attends. Ah, ça doit être ça alors. Amadou, une base pour R3C8 à bordeaux Le C'est à quelle heure? R3C8 c'est ça a commencé ce matin, R3C8 ça doit être euh... vers 15h ça se termine 15-16h, R3C8 bon, on verra tout à l'heure on va s'échauffer là on va regarder sur euh, quel rythme qu'on est aujourd'hui là faut pas oublier de, de calculer faire faire l'heure en calcul la R2C3 on a 12h40 de départ As2 et As24 comment on fait as 24 sinon As-3, As ça fait euh, As-2, ça fait le 4, As-3, fait 9 As-3, 9 As-3-6, ou 6-3 As, euh, ou 9-3 As, celle-là, là, celle -là, là. R-3-C-2, As-8-4, euh, non, c'est R-3-C-2, R-2-C-3, on va y arriver, les gars, pardon, Vendredi 4 mars. Ah, ben je vais mettre un peu de volume quand même de la course. On va s'ennuyer sinon. On va s'entendre comme ça. Le peut pas accéléré pour l'instant, l'ultime droite avec Féline euh, Burgeray qui a l'avantage mais attention au numéro 9 qui revient maintenant Léon qui essaye de dire, euh, malgré son parcours en l'épaisseur épaisseur, toujours le numéro 3 Féline Bergueray qui a l'avantage, attaqué par le 6 et à l'extérieur le numéro 9, le 3 Féline Bergueray, attention côté corde, on finit fort également avec le numéro 7, avec le tout à la fin, Léon numéro qui fait la différence, Léon numéro le 9 qui va le faire le numéro 9 qui s'impose, deuxième place pour l'As, devant le 7 et le 4 qui seront en... Euh, 9 à 7, 4, 4. Est bon avec on est parti 9 6 3, 3. c'est... Le 3, il est pas dedans. Il a décalé le 3. Ah, attends. 9 à 4. 9 à 4, 7. 9 à 4, 7. Ah, le 4, il vient a une grosse cote. juste pour a une grosse cote, hein. Enfin, pour la gorge, ces réglages ont finalement porté leurs fruits. Et il s'impose aujourd'hui, Lyon Transair, une cote qui est quand même assez intéressante. Ensuite, Kitana, hein, qui a vu eu euh, le parcours à l'économie. Avec le 7, qui a fini très fort le long de l'accord d'Octobreau. La corde de Campo. Il y a eu 3 c'est 8 c'est à 15h42. Ouais. On verra tout à l'heure, hein, Amadou. On la va s'échauffer, là. Le le Donc, on va attendre euh, la photo. En tout cas, victoire de Lyon 30 Air. On a nos 700 voilà. et là, deux, de... Il y a beaucoup de 6 et 9, hein, ce matin. là, Beaucoup de 6, 8, 3. C'est quoi, le... Le tempo de la journée, c'est 8-6-3-2, 8-6-5-7, 8-6-5-2, 8-6-3-2, 6-9-3-2, 6-9-3-2-1, 8-6-3-2-7. C'est quoi aujourd'hui les formules C'est pour dégrossir. La compétition, mais voilà, ils seront tous, tous les deux, je pense qu'ils sont un petit peu indissociables. Il y en a une qui est à 1,70€, l'autre qui est à 13€, je choisis qui, qui est à 13€. Euros. Et qu'en offensif il y a un trio, un trio de 5 chevaux, en fait 50%, donc un ticket à 7,50€, j'ai reçu bien sûr donc Elana qui a débuté par une troisième place à Cannes-sur-Mer, en devançant donc le numéro 2, Noir désir mais il n'y avait pas un gros écart entre les deux. Mmh. Et puis le numéro 3, Sir h qui reste sur une deuxième place à Fontainebleau euh, l'an passé. Ouais. J'ai retenu également donc deux concurrents inédites, le numéro 10, Almanara, qui possède des engagements classiques, ouais. et ouais. le numéro 12, Finfleur. Salut Gaba. Qui Salut Gabba euh, et... bon ce, ce La barbe, la barbe Je t'ajoute du gel Le numéro 12, qui est bien, c'est la plus Bon, le message, il fonctionne, tout fonctionne. On va essayer de capter euh, soit un simple placé à jouer, soit jouer favori gagnant, ou soit on va jouer euh, une combinaison. Ça dépend de votre, euh, votre mise. Ça dépend de votre mise et combien. Euh, c'est quoi votre but, en fait. Vous parliez pourquoi Tu comprends pourquoi on va pas donner le même prono à un gars qui a qu 5000 euros pour parier, à un gars qui a 2 euros. quoi. C'est pas, pas, la, même, pas la, la même prise en charge. quoi. faudrait qu'on fasse un groupe. Il faudrait qu'on qu qu se mette en partie dans le groupe, dans les pages, dans les groupes. faudrait qu'on se mette en partie. Une partie, ceux qui n'ont pas grand-chose pour parier. Une partie pour ceux qui ont un peu plus. Les, les pronostics les ne seront pas les mêmes. C'est ça que je voulais vous dire aussi l'autre fois. Alors, là on part à, à 12h56 encore. Qu'est-ce que ça donnait la formule 9-AS-4-7, 9-AS-4-7-3, qu'est-ce que ça donnait la formule Je l'avais si là 7 4 hein. Était, euh, euh, de, de 12h à 13h hier les oui. mon étude oui. ça partait oui. sur quoi oui. pour... et les... les débuts ont été euh, euh 15h à 16h oui. 14h à 15h oui. Celui-là c'est quoi de 13h à 14h de 12h à 13h à 7 4 2 8 3 5 7. 8 3 5 4 8 3 5 7 As-7-4, 8-3-5, c'est des combinaisons, plusieurs combinaisons, 4-5-6-7, il y avait 10 partants là, 8-6-4-3, As-2, ou alors 5-4, ou 6-7, ou 4-2-As-6-7, 4-2-As-6, 8-7-3-5, 4-2-As, il y avait une 9 là, salut Christelle, là on est toujours à, à 12h, on va regarder un petit peu les, les chevaux tout ça là on va commencer à démarrer c'est du plat on va regarder la distance du plat c'est le bordeaux voilà, attention aujourd'hui il y a beaucoup de 8-3-4 attention 8 3, 5, 8, 3, 4, attention, euh, 8, 3 4. beaucoup de 5-3-4 aujourd'hui hein. attention on va démarrer avec 5-3-4 il faut surveiller 5-3-4 pour faire tes calculs aujourd'hui on est 12h56 le course de départ R3-C3 on va regarder 5 Attention au numéro 5-3-4 aujourd'hui, ça peut placer. Ça va durer pas mal de temps dans la journée. Il faudrait, faudrait jouer simplement là-dessus. Là, il y a combien Il y a 12 partants. Il y a 12 partants. Le 5-4 sont riches. Le 3, 5-4, c'est qui ça Il y a Trigodé sur le 5, il y a Madras sur le 6. le 6. Ah oui, le 6, il est à 11. On a 5, 3, 4 ou alors on va voir quoi aujourd'hui 5, 3, 4 ou alors le 7, là Le 7, le 2 5, 3, 4 ou alors le 7, le 2 Le 6, le 9 le 5, 5, 3, 4 à surveillance un peu placée aujourd'hui. Le 6 et 9, ça va être toujours les intéressants, ils font toujours les intéressants, ces numéros-là. Le 7 et 2. Venir euh, vraiment, s'ils sont pas bien riches, ils peuvent venir. Et euh, le 8, euh, le 8, le 8, lui, euh, aujourd'hui, le 4 mars, c'est quoi cette journée-là avec 5, 3, 4 à surveiller Là, je me rappelle plus, c'est au début du mois, je me rappelle plus. Le 4, il descend 31 chez moi, là Il a 31, le 4 chez moi Il a 12 partants Il y a des cotes à 65, euh, 67. Moi, le 4, il a 31 chez moi. 33, là, sur mon écran. On est à 3C3. Sinon, l'intéressant, ça c'est qui, là Voilà, pour désir, on avait une cote tout à l'heure à 1,7 R2C3 la cote du favori à 1,7 regarde d'arriver 9 As 4,7 là on a une cote à 2 euros j'aime bien prendre 3-1 égale 2 ou alors le 2 carrément pour faire une cote à 2 euros ou prendre le 11, 1-1, 2 ou 10 et As 10 et 11 1 et 1, 2. On va regarder, alors. Michael forêt c'est quoi C'est du 1600 mètres, c'est du plat 12 partants Départ à 12h56 12h56, 12h58, euh, le départ, ça va être... Il est 12h51. Le temps qui se prépare et tout, il peut y avoir un peu de retard. On va peut-être partir à 12h58, 12h57... Il y a 6 et 2, 8 et 6 fois 2, 12. On a le 8 et le 12, 12h58 avec le 6-2. 6-2-A. Il Madras après avec la distance 1600 mètres à 1000 mètres en plat. On est plus sur du. C'est quoi C'est du. On est plus sur du a 7,4 à 1000 mètres en plat. Et à 2 mètres, on est plus sur du 8,3,5 en plat. Il y a 12 partants. Comment on peut faire ça Il faut égaler aussi la course d'avant. 9, As, 4, 7, 3. La course d'avant. On a l'As qui peut faire l'As. On a la la cote de l'As à 2,1. On a peut-être As, 3 de la course d'avant. On As, 3, de euh 3, ça compliqué pour le papier. comme ça, est-ce que... 4 x 3, 12, As 3, 12, As 3, 12, As 3, 2. J'aime bien mettre aussi, euh, faire euh, 10, 10, 11, 12 As, ou euh, 12 As 3, 2. J'aime bien faire des trucs comme ça. Tu sais, prendre, prendre la fin, puis euh, revenir. C'est tourner en rond, quoi. Il y a 12 partants. 10, 11, 12 As, ou euh, 12, 12 As 3, 2, ou 11, 12 As 2, 4 numéros pour être 2 sur 4. J'aime bien faire ça. Ce qui m'emmerde, c'est 6 ça qui m'emmerde. si c'est un 7, prendre le 6, 6 As3, as 6. As3, 6, 6, 6 ou alors. 1 3, 6 As3, 6-2 As3-6-2 2 x 6, 12, 2, 3, 6, 6, 6, 12, As 2, 12, on a 3 x 12, 12 partants, partant. As 3, 6, 2. Après, euh, on va regarder, si on arrive à les voir, l'allure qu'ils ont. Le 9, il, ah, il, il a l'air bien, mais il y a des cotes à 70%, à 70 contre 1. Il y a deux cotes à 70 contre 1, une cote à 55. On, on peut peut-être peut viser un peu plus haut, hein. mettre euh, 10, 11, 12, hein, peut-être. Hein. En fait 10, 11, 12, euh, on met euh, 10, 2, 10 de 12, As, ou 10, 11, As, 2. 10, 11, As, 2, cette formule arrive souvent. Ce qui est l'emmerdant, c'est le 3, ou le 12. Ou le 6. 10, 11, As, 2, 6. 10, 11, As, 2, As, 2. 10, 11... As de 12, 10, 11, As de 6, 10, 11, As de 3, c'est quoi, là On a un code du favori à 2,3. 10 et 11, ça fait 21, 2 et 1, 3 aussi. 10 et 11, ça fait 21. 2 et 1, 3, 2, 21, 2 et 1, 3. On, est 2, on a le 2 et le 3, euh, 21, 22, 2 et 2, 4. On a 10 11, 10, 11, 12 as, alors 10, 11, 12 as. Alors l'important pour la c'est hein. 10, 11, 12, 3. On n'a pas l'as, on a le 3. 10, 11, 12, 3. 10, 11, 12, as, 10, 11, 12, 3. Euh, c'est marrant, 2 sur 4. Oui. Et la cote du, du 6, c'est à 13 euros, c'est chiant aussi. On a soit la, soit la, la combinaison. 6, c'est quoi que le 6, 6 euh, de 12, 6 de 10, 6 de 12, As, 6 de 12 As, ça va être chiant, ça va être chiant les gars. Bon, mon truc rassurant ici, euh, je, je suis fixé sur le 6 parce qu'il y a 13 euros, R3, C3, R3, C3, il y a 3 trois et 3, trois. qu'est-ce que c'est que ça je suis un peu avec Jean-Bernard Akem hein, qui euh, se met en scène hein, pour cette épreuve pour parler justement de, de la précédente, à musgar qui, euh, qui était très suivi forcément par ses, par ses bons débuts. Euh, c'est quoi C'est des, des 3 ans, hein, c'est des 3 ans et il peut tout arriver, hein, c'est comme des vieux chevaux. Euh, euh, on, euh, on va prendre un 3 de la course d'avant, on prend le quoi okay, T'as du terrain qui devrait. Euh, As3-6, As3-6-12, As3-6-10, As3-6-12, en 2 sur 4, As3-6-10, As3-6-12. Je, Je vous mets, mets celui-là, mais. Miquidia. Salut euh, Mohamed. As3-C3. Une bonne tentative à Pau, hiver. une bonne tentative en 3 courses, pour le une valeur 30. Donc, et, 2 sur 4, couplé, placé, gagnant peut-être, 1 3, 6, 10, 1 sur 3, 6, 12. Cette formule arrive souvent, mais il y a 1300 mètres. On est à 12h56 de départ, là. 12h, quelle heure il est de départ 12h58, hein, tu vois. Donc on a 6 et 2, 8. On a 6.1 on a A6-2 et le 12. Ou le a 2 a A6 A6-2-10. A6-2-10. A6-2-3, A6-2-10. Le prix Philippe Genais, métaux, des polices de 3 ans sur 1600 m, sur le 7, déclaré dirait, à la de déclaré un la partie comme numéro 9, la il y avait quand même des belles cotes. Hein. 10, 11, 12 peut-être en placé, il fallait mettre. Euh, mais Bon. Ça se trouve, ça, ça, ça, va, ça va même venir un peu plus riche. Hein. Peut-être le 9 ou. C'est Mohamed, impeccable. Salut Gabin, salut tout le monde On vient de recevoir la paye hein, des gars, les, les, il faut y aller mollo Il n'y a rien de rassurant aujourd'hui, hein. il, il y a des paris, il y a des courses qui sont un peu plus faciles à déchiffrer Là c'est dur à déchiffrer La poste ligne droite, Elena qui maintient l'avantage sur Madras à la corde, Siophage qui a une bonne course. Madras à la butante qui vient également, devant l'Oblydaemon, Partisan s'est rapproché côté corde, Miscozy va certainement profiter de l'open stretch, entrée de ligne droite, Madras qui accélère à la première côté corde, au centre Siophage qui a favorité qui a du mal à réagir, l'Oblydaemon se relance en dehors. Avec moi, faut avoir l'application sur Internet parce que moi je donne vraiment tard mes pronoms. Même le 9, le salopard. 3-6 en 2 sur 4, 3-6 en 2 sur 4, ça passe. La victoire pour le numéro 3 dans cette épreuve, la deuxième place sera pour le numéro 11, ensuite on aura certainement le 9 devant le 6 a pouvoir... ah, de la chance. Hein. Va être sympa, deux quatre, placé, ça passe 2 pas. sur 4, non Le couple est placé, ça ne passe pas. 2 sur 4, ça passe. C'est un déchiffre chiffres à bas. Un des chiffres bas, pas tard. Le 9 est bienvenu. Euh, J'étais attiré par lui aussi, mais... 2 ouais, yes, sur 4, il devrait être sympa. Il devrait payer, non La, la cote du favori était à combien, les gars Je ne me rappelle plus. À 2,3, la cote du favori. Avec le 11, on a 1 et 1, 2. Et le 3, euh, bah, le 3. La course d'avant, on avait quoi 9, 1, 4, euh, 7, 3. L'arrivée la est... qui vient de tomber, on a 6 fois 3, 18, euh, 8 moins 1, 7. On a le 7 de la course d'avant. On a le 3, on a le 7, on a le 9. De la course d'avant, la R2C3, là. 3, 7 3. On reprend 9, 7, 3. C'est souvent qu'on reprend, voire deux chiffres, voire des, des calculs, mais ça doit égaler un petit peu la course d'avant. La course d'avant, là. Ah non, on reprend 9, 3. 9, 3 de la course d'avant. On a le, le 11. Et 9, 1, le 11, 1 et 1, 2. Avec le 9, 9, moins 2, ça faisait 7. On, faisait, on reprenait de 7. 6 moins 2 égale 4, on reprenait 4, R2 c 3. 6 c'est 3, 9, 9 divisé par 9, ça fait 1. On reprenait l'AS. 9 As, 4, 7, 3, on reprenait de Volvega de la course d'avant. Et l'arrivée, là, c'était le Bouska 3, 11, 6, 3, 11, 9, 6, 2. Attends, Radouane, attends. On verra, on verra tout à l'heure. On va s'échauffer Red One. On va regarder un petit peu le rythme du jour. Là. De, de Ils ont le, 9, 6, 3, 2, je te parlais encore. Ouais, 9, 6, 3, 2, 9, 6, 3, 11, aujourd'hui. Euh, 6, 5, 7, 8. 9, 7, 3, 2. Euh, 5, 6, 7, 8. 5, euh, 9-6-3-11, à la fin de journée on va peut-être avoir du 11-12, 11-12 voire même 13 qui vont simple placer à la fin de journée en gardant, il faut être attentif sur les choses que je vous dis, après vous faites ce que vous voulez, là on est à 2-C4, on y a de la charrette, la course d'avance est 3-11-9-6-2, alors ah, on va peut-être avoir le couplet de placé de la course d'avant. Le 6, il va peut-être passer euh, 3ème. À Bordeaux, là. Alors, 3, 11, 9, 6, 2 de la course d'avant. Euh, là, c'est les courses de 13h à 14h. Qu'est-ce que j'avais hier sur les, mes études de 13h à 14h euh, On retenait plus de euh, numéro. Attends. Le 2 qui est arrivé 13 fois hier sur le, mon étude et le 5 est arrivé 12 fois hier. Peut-être les choix intéressants, ils sont chers là. Ouais, ils sont pas mal, mais c'est de la charrette. Hein. On va regarder qui c'est, le 2L5. Maintenant, on peut placer, peut-être. On va regarder. R2C4. À 13h à 14h. sur mon étude hier. Le 2L5 sont arrivés souvent sur des. mon étude de plus... sur plusieurs courses. On est à Volvega. Prix Diable au vert. Le 2L5, qui c'est Elton Trafo Je connais pas trop. Christophe Dupuis, ouais. Et le Et 5, c'est le cocktail de, de Biwet à 17 euros. Ouais, Et il a, il a combien 31 euros, là. C'est bizarre. Il a 10 a ouais, bon, ouais, bon, qui... partants, part de, de, de As, as, hein. as. C'était quoi aussi Il avait quoi aussi comme cheval Cheval intéressant, hier Là, là, sur une étude hier, sur 14 jours, 14 jours ça fait environ, euh, une étude sur 14 jours, ça fait environ, euh, environ 40-50 courses. Là, c'est venu 9 fois. Le 2 est venu 13 fois se placer. Le 3 est venu 12 fois. Le 4 est venu 11 fois. Le 5 est venu 12 fois. Je n'ai pas de données de formule hier sur euh, 13h à 14 heures Quand il nous donne des informations, euh, c'est jamais par hasard. Donc s'il dit que je fallait bien, que nous le prenons. C'était numéro 3, à 53, donc euh, vous êtes prévenus. Euh, on a un, un driver qui n'est pas totalement négatif, moins sans faux. Il pourrait bien en, en surprendre plus d'un. 8, 7, Là, si 8, on 7, on 7 8, 7. 7 Christ, prestant, t t attends, seconde, attends. Et dernier, beau, désolé, euh, le 5 est venu 12 fois, le et 7 est venu 11 fois hier, sur mon étude. Le 11 est venu 8 fois. On va regarder le 11, on va regarder le 7, le 8. On va regarder la cote du favori, c'est le 10. Il n'est pas venu souvent sur 30 courses le 10. Il n'est pas venu souvent hier. 30 ou 40 courses hier, le 10 n'est pas venu souvent se placer. Diable de Vauvert, R2C4, à 10 par temps, 2100 mètres. La course d'avant, on a 3-11, 9-6 à faire. 3-11, 9-6, 2. Ah, bah le C est 7 est non partant. Non R2-C4 Non. Attends. Je regarde autre chose. Hein. Putain. Attends. Félicio Jojo Max, le, le 7. élégante Castellet, le 8. Le 8. Dortias Prestance euh, le 9. Chirca, le top, Trafo, Garud Garuda Flini le 10. Avec les aides de Chirkas, donc euh, à suivre de très très près. On n'a pas encore évoqué Galetrinaire, euh, Georges, euh, le grift qui était peut-être euh, finalement euh, une des bonnes chances de l'épreuve. Oui, mais on l'a vu ici pour sa rentrée, il était déjà très abandonné au betting donc euh, il a. Il a terminé 8 à distance. Je vois que leur cote est de nouveau assez élevée. Oui, mais il était aussi la première. Alors, excusez-moi, vous en 8 as. La cote du favori est 1,7. 8 as. Ça fait 8 moins 1 7. On a 7. On a l'as. 8, 8, 8 as. 8 as quoi 8 as quoi 8 as. R2, euh, 8 as. 8 as. On a le 9 de l'accord d'avant. On a 8 à 1 9. 8 as, c'est qui l'autre deuxième favori Le troisième 8 à 7. La à 1,7. 8 à 7. 7 as ou 8 as. Félicio de Jomax, ça c'est quelque chose. Hein. Galette de Rivière, Cocktail de Biouette, Burt Touren, Airwood de Eton Elton Trafo, Elton de charcas. De Dorthèse Prestance, élégante Castelet, Garoutin Fini. On va mettre le 10 quand même. fait 10 à 8-7. 18 à 7. 18 à 7, on a le, le 9 de course d'avant. 10 moins 1 égale 9. On a 7 moins 1 égale 6. On a 10 et 1, 11 de euh, course d'avant. 8 et 6, 14, 4 moins 1, 3. Euh, 10, et, 10 et 1, ça fait 11. 1 et 1, 2. 18 à 7. 18 à 7, 3. 18 à... Peut-être la cote assez récente, c'est le 3 ou le 7. Hein, ça peut placer 18 ans, sinon Pourquoi ça c'est des 10 ans par contre hein. C'est des 10 ans, c'est ça qui est un peu chiant. Si on a, si a 8-3-5, non Ou alors à 7 4 hein, On va jouer à 7 4 les gars. à 7 4 On met à 7 4 8 Le 4, c'est qui, là Burn to one. On met à 7 4 à 7 4 en 2 sur 4. C'est des vieux chevaux. à a 7-4 en 2 sur 4 les gars. 8 à 7, 4, 8 à 7, 4, 8 à 7, 4 en 2 sur 4. Je pense qu'il est quand même en Je change, 8 à 7, 4 en 2 sur 4. C'est la cote intéressante, le 4, c'est des vieux chevaux. Il peut y avoir des erreurs et tout, le 4 il peut se passer. A 8 ça a l'air incontournable, à 8-7 on l'air incontournable, peut-être le 4 qui va se placer ou alors le 10. Même si c'est deux vieux chevaux, à suite, euh, A-8-7, on l'air incontournable, peut-être le 4. A7-4, c'est une combinaison qui arrive souvent. On est R2C4, pourquoi pas A7-4, pourquoi pas? Après 8-7-2-3, euh, euh, peut-être aussi, 8-7-1. 8-7-As, je vois pas cette formule. 8-7-As. 10, 8-7-As Je ne sais pas. On a la cote du favori à 1,5. Oh, Peut-être 4 et 1,5. À 7, 4, 8. Alors, à 7, 4, 8 en 2 sur 4. Ça a l'air assez confortable. Prix cavalerie. Bah, je regarderai tout à l'heure, là, je regardais. Asdin, R1-C4. On regardera tout à l'heure, les gars. Stéphane, R2-C4 multi. 4, 3, 7, 8. 8-2. Salut Blaise, Red One, salut. Le 2 sur 4 de la course avant, on fait quoi le 2 sur 4 de la course avant C'est payé combien ça ah, C'est pas payé cher, on fait un petit bénef, hein. c'est pas payé cher. Pourtant il y a des belles cotes, hein. dommage. On fait du bénef quand même, on fait pas grand chose de bénef. Hein. C'est ça que est dommage, c'est des belles cotes, t'as des belles cotes qui payent pas, t'as des belles cotes qui payent, c est, c est, on ne sait pas. Salut Azine, r 1C4 c'est le 4 ça Attends je, je fais un live là, je vais regarder un petit peu la température de la journée, on va regarder ça. Aujourd'hui, il va d'ailleurs prendre sa tête ce numéro 10, Garuda fini devant le numéro 7, Félicio Jamax, en deuxième position, en première position, le numéro 2, Tom Franco, et puis de Chiepens, qui fait un effort maintenant, et qui vient euh, en, les, euh, sur la ligne de premier. Et maintenant, que va-t-il faire, deux Est-ce qu'il va demander un relais ou bien il va rester là, on va rester là. Je pense qu'il va devoir rester là parce que je doute. Robin Becker le laisse passer, on est déjà dans le dernier tour de course en 16,5 le premier kilomètre on qu'on va accélérer avec Garouda Fulini, quel avantage, à l'extérieur il y a maintenant les de Sherkazla, en première position puis position du Max, il n'y a plus que c'est là avec Airwood Decavel après cette liste souci au début, il est en quatrième position avec également Elton Traffo qui est cinquième long de la corde, derrière ça se complique un petit peu pour Ventre, tournoi de 4 et pour le numéro 5 côté du le 8 et l'Ego Castel est toujours à l'arrière, oui avec toujours le numéro 10, tête écœur Garouda qui est le favori de l'épreuve en toujours à son extérieur. Le numéro 1, Eden de Chircas, avec Günter Lurks, bien placé le long de la course. Félicio Djamak, le numéro 7, un peu plus loin, le numéro 2, Elton Trafo, le 3 également, Erroud Décagel, qui est en 4-5e position. Et on commence à se rapprocher avec le 8 et les dons Le 5 qui décroche. Il est encore en 6e position il a dons Castellans. Ce sera dur de venir lutter pour la victoire avec le tournant final. Garo Dafi, qui a toujours l'avantage, il a tenu à son extérieur, Eden de Chircas. Le, le mauvais parcours mais il est dur et là, de il a deux chers cassains on sait qu'il a beaucoup de tenue avec l'ultimé droite c'est Garouda Fini qui a toujours été pour l'avantage on va dire dans la boîte numéro 7 Félix Jouamax Garouda Fini qui se balade pour cette épreuve qui va s'imposer très facilement la deuxième place avec Félix Jouamax le numéro 7 le 2 qui finit fort à l'extérieur le 10 Garouda Fini qui s'impose la deuxième place pour le numéro 7 la troisième place pour le 2 le 4 est trop loin c'est dommage c'était intéressant cinquième le 4 à bon 7 en 2 sur 4, 4, 4 ça passe à 7 le 7 est vraiment limite. Hein. Je sais pas s'ils vont le compter. Euh... Euh, S'il fait une un faute ou pas, je sais pas. R2C4, le 2 et le 4, putain de merde. C'était le 2, je ne faut... fallait pas que je prenne le 4, il fallait que le 2. R2C4, ça arrive aussi faut... des fois ça. R2C4, 2, 4, R3C3, 3, 2, A, ça dépend. R4C5, le 4 et le 5, il faut voir. Le 4, faut... faut... 4 c'est dommage, le 4, c'est dommage. Bah, 2 sur 4, dommage, je voulais placer le 10, mais bon. Je voulais placer le 10, je ne voulais pas trop mettre de poulons. Mais. 10 à 7, 4, 2, ça aurait été possible. Le 8 et le 4 sont 6e, 5e. Dommage, le 4, dommage. Il manquait un petit peu une petite distance. Là, on n'aura pas de bénéfice, en 2 sur 4, il n'y a pas de bénéfice. J'ai évité le 10, je ne savais pas quoi faire avec lui. Oui, la seule police de la course en effet, c'est l'autre gardée numéro 8 qui a débuté victorieusement à Champigny. Hein, c'était quoi mon premier prono Je ne me rappelle plus, mon premier prono euh, Je ne me rappelle plus. Donc voilà, les origines de rêve, elle a débuté victorieusement et puis elle bénéficie de la décharge. Elle a 52 kilos du côté de son Je pense qu'elle a une belle carte à jouer en tout cas, j'ai hâte de l'avoir en piste. Là, c'est le 7, c'était les intangles tournables. fallait jouer simplement à 7-4 en 2 sur 4. Hein. J'ai rajouté le 8, mais ça, ça coûte cher au ticket, puis ça, ça, ça, ça, foire, ça foire la mise aussi, les gars. C'est dommage, j'ai abusé. Le 2, il vient à 80, ouais. Bon. Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'avais hier Je l'avais cette formule, là, cette 2 1 hier, 13h à 14h, dans mon étude 17 doigts, ça, je ne sais pas quoi, l'arrivée, euh, on avait 10 qui venait 3 fois, oh, c'était quoi celui-là Ah non, c'était 12h à 13h, hein. c'est 12h à 13h, c'est pas... Ouais. Non, c'est 13h à 14h, alors. ce qui venait 9 fois, le, le 2 qui venait 13 fois, tu vois, sur mon étude, le 4 qui venait 11 fois, le 7 qui venait 11 fois, numéro intéressant hein. le, 3, le 10 il venait 3 fois c'est pour ça que je ne savais pas quoi, euh, vraiment faire confiance ou pas le 4 il venait 11 fois le 2 il venait 13 fois là, le numéro intéressant merde on aurait dû tenter on simple peut placer le 2 simplement allez on va voir euh, R3 C4 on va faire les calculs on a les euh, R3-C4, il y a 8 partants. On va essayer de faire un trio, un truc comme ça. R3-C4, il y a 8 partants. Là, il nous parle de As2, le 4-5-6-8. As2, 4-5-6-8. Là, c'est venu 9 fois sur mon étude. Le 4 est venu 11 fois. Le 5 est venu 12 fois. Le 8 est venu 9 fois. Et le 6 est venu 8 fois. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Et le 3, il est venu 12 fois. Ah, le 3, ça peut être l'emmerdeur. Peut-être être emmerdé par le 3. Il y a 8 partants. Euh, 5 et 3, 8. 8 partants, 5 et 3, 8, ça ferait quoi ça il y a 12, part... 12, 12 fois sur mon étude, le 5 est arrivé. Dans 40 courses, il est arrivé 12 fois. Sur 30 à 40 courses, le 5 est arrivé 12 fois, le 3 est arrivé 12 fois, le 2 est arrivé 13 fois, et le 7 est arrivé 11 fois. Et sinon, le 8, l'As, sont venus 9 fois, et le 6 et le 11. Il n'y a pas de 11 partant, mais le 6 est venu 8 fois. Là. Regardez ce qu'on va faire avec ça. On a la course d'avant, on a 17 As2, 4. 17 As de 4. Ouais, je disais attention 3-4-5 ce matin, mais je suis pas orienté là-dessus. -là. Alors, là, le bousquet a pris de Saint-Emilion. Pourtant, à Bordeaux, il faut faire attention. 3, 4, 5. Numéro 3-4-5 à Bordeaux. R3-C4. Première participation à un tel niveau de la pétition vit bon, oui, en France. Euh, Joffre Valais, ça serait la quatrième, comme ça je ne vous embête plus. Alors, quelle des victoires. Par contre, ça remonte un peu. Hein, il y a eu ça... partant, on prendrait le 8. On se présente aujourd'hui. Oui, il a quand même du travail derrière lui, il sera une vraie rentrée. Je crois qu'il avait fait une très belle saison l'an dernier, c'est pour ça qu'on a décidé de la cote du favori est à 3,1. Il revient. J'ai appris justement, mec, c'est gagnant, on n'a pas de surcharge en ce cours, ce choix je suis vraiment un petit poids. Euh, genre, un, moi, je ne suis pas l'utile, donc à voir ce que je fais là, mais je pense qu'il y a ce mot à dire. Ouais, là, en entendant vos propos, même sur une rentrée. Euh... Ouais, je n'aime pas quand ils influencent les gens comme ça, je n'aime pas ça. Merci beaucoup. La cote de l'arrivée de tout à l'heure, l'arrivée précédente, c'est 17 as 24 17 as 24 l'arrivée précédente, là. C'était à Volvega. C'était la dernière course à Volvega, mais. On a 17 de AS4. 17 de AS4. Il a tout petit peu de temps à Il a déroulé. en plusieurs. Alors, on a le 2 le favori. Sinon, on a quoi La deuxième plus petite cote On a le 6 ou alors on a le 8. Le 2, il est à 3,1. Les autres sont un peu plus hautes. On va regarder le 2, le 6 ou le 8. On va regarder ce que c'est. On a 1900 mètres. C'est du plat 1900 mètres. Euh, à 1000 mètres, on a plus du a 7 4 à, là, voilà, à 2000 mètres en plus du 8-3-5 en plein. Ouais, on a quand même à 52 kg. Donc... 8-3-5 ou H7-4 en 2 sur 4. Là, il y a quand même des gros oleurs euh, au tableau, donc euh, on va voir si elle gens vont bien se défendre. Euh, si si c'est le cas, il peut prendre une place dans ce qui... Ah oh, oui, je pense, oui. Merci, je vous laisse aller en, en, en scène. C'est un autre contexte, donc. C'est le début euh, sur le sable, une arrière a le 7 il a 41 euros 41 moins 8 ça fait 33, 32 32, 33 on va regarder si le 7 il baisse un peu à 40 ça serait bien faire confiance à 40 avec le 7 qu'est ce que c'est que ça si on prend les plus petites, si on prend 8-2, 8-2-6, est-ce qu'on peut prendre le 7 8-2-6-as, 8-2-6-7 Les favoris 8-2-6 ont l'air confortables, est-ce qu'il faut les mettre en gagnant, en couplet gagnant 8-2-6 Valverde, Valverde, euh, Momaraza, Mo, Mo, Mo, Mo, Momaraza, Mo, euh, Valverde, Médiastorm. Alors on, croisé... bah on fait plus six, un, moins un quelque part. Stars, ah non, c'est pas un Médiastorm, c'est quoi 8-6, 8-6-2, c'est quoi Valverde, qu a... Zoua Valet et Mo, a... Momaraza. Momaraza, il a l'air confortable. si on a 8, 8 6, 2 là, pour faire le calcul 6 fois 2, 12 2 et 1, 3 voilà. Alors, attends. 6 fois 2, 12 8 12 moins 8 ça fait 4 on a le quart de la cour d'avant on a 6 et 2, 8 on a l'as on a 2 euh, 8 et 6, 14, 4 et 1, 5 et 2, 7, on a de 7. 8 et 2, 10. 8, 6, 2, on couple les gagnants. 8, 6, 2. Après, c'est quoi 8, 6, 2, As, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 8, 6 3. Voilà, on a... Attends, 1900 mètres, 8 partants. Sur les trois partants, en, gros, hein, en tout cas aujourd'hui, on a des, des vieux cours. chevaux, des 9 ans, des 5 ans, des 4 ans, des 6 ans. C'est vrai qu'on évoquait euh, les trois pistes 4,1, vous on ressentissez beaucoup plus en de Depuis tout à l'heure, donc voilà, revoir en tout cas sur des pistes certainement euh, moins pénibles qu'aujourd'hui qu pour les trois. Voilà, euh, il a quitté l'hipporum. Ah, La tête euh, passe. Peut-être pas, mais. Ouais, quand même, 5, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4. 8, 8, 8, 5, 8, 5, 2, 6, 5, 4, la cote du favori est à 3,1, 3 euros, c'est 6, 2, 6, 2, 5, Attends, 6, et 6, 2, 8, 5 fois 2, 10, 6, et 5, 11, 1, 1, 2, 6, 7, 5, 11, 6-5-2-3 euh, 6-5-2-3 absolument rien en termes de valeur il est trop de, de 15 à 20 ensuite il a un petit peu monté de catégorie il a gagné à San sébastien il a battu l'Olympic, c'est un petit peu mieux et Obanos, c'est pas si mal parce qu'Obanos il avait gagné à Dax euh, sa course l'été dernier devant le euh, type d'argent en rendant du poids il a échoué dans la Copa de Euro, bon, il s'est classé 6ème c'était quand même pas si mal Derrière il est 3 troisième du Grand Prix de Mont Marsan en fin de l'année dernière. Donc c'est bien, avant de gagner euh, sa course à Madrid euh, à l'automne. Je pense qu'il fait le terrain, je pense que sa valeur est, est, est en haut. Ça, je suis emmerdé, je suis emmerdé les gars. Je une petite catégorie. Je suis persuadé que c'était du terrain va, va l'aider. J'aime beaucoup l'entraînement réunion. Le deux favoris, 2 favori, à 2,8, on fait 6-2. Après 6-2 on fait quoi 6-2-8, 6-2-5 6, 2, 8, 5. Ou alors 6, 6 5, 2, 4. Ou alors uh, As, 2, uh, As, 2, As, 2, As, 2, 6. On a 8 partants. On est R3, C4. As, 2, 6, 5. As, 2, 6, 5, 8. regagné valeur. On revoit ici. Et Je m'emmerde peut-être avec 8, hein? 8 as est 8 2, piste, mais Alors, en 8 as 2. 8 as de quoi? 8 as de quoi? 8 as de 5, 8 as de 4, 8 as de 3, 8 as de 3? Fait 8 as de 3, R3 C4. Un trio, peut-être 8 As 2, peut-être la cote intéressante, euh, 8 As 2 8 As 2, 5, 8 As -2, -2, -2, -2, -2, -2, 2, 3, 8 As... 8 3, 5, alors 8 3, 5, 8 3, 5 2, 8 5 2 As, 8 5 2 As 8-5-6, 8-5-6-2 8-5-6-2, sinon C'est pas mal. Salut, Edith. 8-5 pour toi. 8-5-6-2, ouais. 8-6, 8-5-6 as-2, 8-5-6 as-2, 8-5-6 as-2-3, 8-5-6 as-2-4, 8-5-6 as-2-4, prendre les plus petites, 8-2 8-6-2, on a l'air confortable, prendre les plus petites. Bon, je suis un peu en retard les gars, à donner les pronoms, la course d'avant on ne fait rien, on ne fait pas grand chose. J'ai mal formulé mon pari là. Il y avait 10 AC. Non, il y avait A7-4. Qu'est-ce qu'on met là, la course d'avant Non, c'était R2-C4. A7-4-8, il y avait A7-4-8. C'est dommage, le, le 4. Le 2 sur 4, il n'est pas payé cher. On ne va rien prendre. À 5 euros, on paye 18 euros, quatre chevaux en 2 sur 4, on fait 5 euros de, de gain. C'est pas normal. Quand tu payes un ticket, t'es es pour faire du bénéfice, mais t'es pas obligé avec PMU. Tu peux payer un ticket et pas faire de bénéfice, même en étant gagnant. C'est pas parce que tu fais un ticket qu'il est gagnant que tu vas avoir du bénéfice. Et chez PMU, c'est comme ça. Chez les autres aussi, Mikey's qui suit librement côté corps avec Anthony Krastus à son extérieur, Megastorm, devant Shielding et le 7 Pandemonium. Ils vont redescendre vers la fausse ligne droite. On a 700, 770 mètres à faire encore, 750 mètres. Regardez qu'ils sont au prix de 3ème, devant Rio corbeau. Mikey's qui maintient son bon rythme côté corps, qui va assez librement à son extérieur, Megastorm, devant Shielding, Pandemonium. Bientôt l'entrée de la ligne droite finale. Zwappalé qui maintient l'avantage en deuxième position. Momaradza, la quatrième place pour le numéro 5, Rio Corvo, à son intérieur. Valverde, et plus loin, Mike qui vient côté corps. Le Storm qui vient au centre. Zwappalé qui a réaccéléré subitement. rien si détaché d'une assez sur Momaradza qui ne parvient pas à réagir. Valverde, lui, chip la deuxième place. Rio Corvo essaie de venir en dehors alors que Shielding rentrait beaucoup de terrain. Mais alors, personne n'ira chercher ce Zwappalé qui va s'imposer pour la cinquième fois de rang à l'occasion de sa rentrée jamais. Il avait brillé à un tel niveau. Zouate Valley fait une Salopard démonstration... de 3 On va le à la le 5e le Salopard de 3 Quelle magnifique victoire pour ce Douard Vallée qui a champose pour sa rentrée. Et il continue ah, sur ce qu'il J'ai trop visé là, trio, j'ai trop visé où La deuxième passera pour le France, on aura le 8, c'est le 4, c'est certainement après. Le 5 et 2. Je va peut-être aller 6. 6-3-8-4-5, putain de merde, il n'y a pas de 2, hélas. Il n'y a pas de 2, hélas, 6-3-8-5. Il y a 6-8-2, ce oh, coupe les placés, ouais bon, ouais 6-8-2-3, 6 8 2 1 6-8-2-4, 6-8-2-5. 6-8-2-3, c'était bon, un trio. 8-5-6-2, ça ne marche pas. Bon. 8-2-3, 8-2-3, c'est couplé placé. Et 6-8, euh, couplé placé aussi. J'ai vu le trio avec le trio. Il n'y avait pas de bénéfice, hein, il n'y avait rien. pas les courses à faire du BNF, hein. toutes les courses sont pas bonnes à jouer. Moi je fais ça parce que ça, ça m'intéresse. J'aime bien déchiffrer, mais euh, toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer. Il y en a que tu sens mieux que d'autres. Hein. Tu vois là que les complexités que c'est pour, pour trouver huit par temps, ce pas les mieux pour parier ça. Hein. En début de mois, c'est pas les mieux, les, les courses c'est meilleur pour, pour faire des gains. Hein. En début de mois, c'est fait exprès. Hein. Ils prennent tout l'argent des, des parieurs en début de, en début de mois. C'est la plus grosse valeur théorique de la course. Hein, en 41 de valeur, donc euh, bon, c'est un très bon engagement pour ce cheval de qui a effectué une bonne rentrée. Euh, en tic offensif à Super 4, je reste cohérent. Je remets ce ah, J'ai pas le temps de lire les messages, les gars. Super 4, associé à 4 chevaux. On figure, donc, le numéro 5, Caléo Palace. Ils hein, sont même partis pour la Goa en dernier lieu. Hein, bon, ouais. Voilà, c'est une course à 8, 6, 5 partants, C'est un des chiffres, tu vois bien C'est compliqué C'est du plat, c'est assez rapide C'est des vieux chevaux Ils sont ils sont vraiment euh, l'arrivée serrée Il y a toujours photo à l'arrivée Il n'y a que des photos à l'arrivée La cinquième place La troisième place R3-C4, le 3-L4, R2-C4, le 2 et le 4 r R3-C4, le 3-L4, ça va être ça la journée ou c'est que ce matin C'est comment là R3-C4, le 3-L4, euh, 5 l'arrivée finale 6-3-8-5-4, enfin finale non 6-3-8-5-4, Dommage, 8, 5, 6, 2, là, 8, 5, 6, 3, c'était possible, ça, 8, 5, 6, 2, le favori, c'était le 2, là, j'étais parti, à la cote à 2,3 du favori, c'était le 2, j'étais parti à 6 divisé par 2, et non, on a 6 et, 6 et 3, là. 6 divisé par 3, on avait le 2, on avait le 3, après, on prenait le 8, l'autre petite cote, 6, 3, 8, on confirmait avec le 2 ou le 5, c'était ça, le, le, le hic, de quoi au 8 2 3 tôt ça tôt fait coupler de placé 8 5 6 2, 2. j'avais quoi sinon 8 6 8 6, 3 2 a j'avais quoi je me rappelle plus 8 6 5 3 2 ouais mais il y avait un cheval de trop 8 6 5 3 2 il y avait un cheval de trop 8 6 5 3 2 as il y avait deux chevaux de, de trop pour avoir des gains là on est à Deauville les gars ça de jour, celle... il faut que je sois attentif déjà pour commencer mes calculs avec 3, 4, 5 on est à 13h44 encore qu'est-ce que j'avais des courses à 13h tout à l'heure 6, 3, 8, 5 le 6 est venu 8 fois le 8 est venu 9 fois sur 4, en courses, 40 courses le 5 est venu 12 fois et le 3 est venu euh, 12 fois aussi ouais des courses à 13h à 14h qui avait de l'expérience Là, on a le, le 5 qui est venu 12 fois sur une étude de 30 à 40 courses. Le 5 est venu 12 fois se placer. Là, il y a 8 partants. Le 7 partant, pardon. Le, 11, le 7 est venu 11 fois se placer. Le 5 est venu 12 fois se placer sur une étude. Le numéro, hein, je ne parle pas du cheval et tout ça. Le numéro. On a du plat, là. Le 5, le favori, là, le 7. Après, il y a quoi comme petite cote L'As c'est venu 9 fois. Alors, le 2, le 3, le 4 sont venus entre 11 et 13 fois. 2, 3, 4 sont venus entre 11 et 13 fois. Qu'est-ce qu'on va prendre On va regarder 2, 3, 4, ce que c'est. On va regarder 2, 3, 4, ce que c'est comme numéro. va regarder 2, 3, 4, ce que c'est comme numéro. Le 7 et le 5 ont l'air pas mal, mais on va regarder. Le 7, 5, 1 ont l'air pas mal, mais on va regarder. Le 2, 3, 4, est-ce que c'est Le 6 est venu combien 8 fois, là On va regarder 2, 3, 4, 6, est-ce que c'est On a l'ancienne arrivée, là, la 6, 3, 8, 5. L'ancienne L'arrivée qui vient de se faire, 6, 3, 8, 5. 6, 3, 8, 5, 4, l'arrivée là. La cote du favori est à 2,1. On partait tout à l'heure à 13h26, la course. On a le 3 et le 6. Hein. R3, C4. R2, C4, ça partait à 13h11. On a 10 et 1, 11. 7 fois 2, 14, moins 1, 13. 13h11. À 12h56, R3, C3. 6 fois 2, 12, 12 heures, le 5 et 6, 3 et 2, 5, avec le 6, 56, 12h56, 12h40, R2, C3, 12h40, 3 fois 4, 12, avec le 4, 3 fois 4, 12, et le 4. Là, on a 13h44 de départ. On a 4-3, 4-3, 4-3, on a quoi On a 2 As, 2 As, on va regarder. On va regarder le, le 2, le 3, le 4, ce que c'est. Ah, on a une grande distance, on a 2500 mètres de, à de Deauville, là. 2500 mètres, les gars. C il peut tout arriver, là. Félicio de Jomax, le. Non, le... Ah, putain, mais je me suis encore trompé de. Attends, attends, attends. Je vais me brancher sur la bonne course. Il y a 2500 mètres, 7 partants. Par Alors, on a quoi Tachar, le 3. Vangostil, le 2. Piet, l'As. Palpitor, le 4. Caléopalas, le 5. Moonwolf, le 6. Moonwolf, c'est quelque chose. Savoir aimer, le 7. Il est souvent sur sa Moule Wolf, Moul le 6, c'est quelque chose. Hein. On est quoi, R4C1 Je vais regarder 3, 4, 5, qu'est-ce que c'est Le 5, Caléopalas. Le 4, Palpitor. Le 3, Tachar. Vangostil, c'est quelque chose. Le 6, c'est quelque chose. Le 7, c'est quelque chose. Pied, Classe et Caléopalas. Salut, Anza. Attends. 8, 7, 5. Plus 8, plus 7, 8, 7, 7, 7 6 5. 5, 6, 5. 6, 6, 6, 6, 6 5. 7, 7, as. 5, 6, 7, as. 5, 6, 7, as 2. C'est quoi ça 5, 6, 7, as 2. C'est quoi, quoi 5, 6, 7, as 2 Attends, c'est une montre qui ne veut plus marcher là. entre les lignes euh, il pense qu'il va pas faire ses 45 ça 000. bug ça bug attends ça bug euh, voilà faut faire, faut faire attention faut faire, faut faire attention à ça il est peut-être un, un petit peu en dessous euh, dans les plateformes encore et c'est vrai qu'il n'a pas fait 41 de valeur là, là, là. la cote du, euh, du favori est euh, 1,7 côté positif vous ai dit que le cheval allait donc euh, monter sur cette euh, sur cette course per quatre Quand il parfois... oui, vrai. On va regarder à 3 minutes de départ ce qu'il qui nous affiche dans les cotations. Dans les ce qu'il nous affiche comme numéro, s'il y a un numéro qui ressort à 3 minutes de départ pour faire nos calculs. 8-6, le 2, le 2 qui revient souvent. au de voir dans cette plus c'est vrai qu'il contrôlait la situation alors, la dernière fois. Il s'est jeté euh, contre. Euh, à 7,45 ou quoi C'est à 7,45 C'est vrai qu'il y a un profil atypique, hein, qui a débuté sa carrière, donc, euh, cet avis, hein, à l'âge de 5 ans. Il a bien plus un euh, Miguel, c'est vrai qu'il était dans le souffle au canterre. Euh, c'est vrai que ça ne nous prend pas encore tout montré. Favorite, à 1,70€, confié à Olivier Bouillon. Il y a un peu d'argent dans le hou tableau sur le numéro 1. C'est une longue distance, c'est une longue distance, les gars, putain, 2500 mètres. C'est du plat. Quand il se retrouvait bloqué à la distance, il a un travail de coquette d'autre jour. On va sans doute discuter l'arrivée. Chaque préconfirmé sur Piston Sable Fibré. C'est dire simple il a gagné les cinq courses de sa carrière sur cette fois C'est Bordeaux Non c'est Deauville, Deauville Qu'est-ce qui tombe à Deauville, merde kilos de différence sur les deux favoris 4 sur savoir aimé et Galeo et 3 sur Caleo Palace si pas moi ce qui fait euh, non, en théorie ça c'est que du pot. vu cette distance euh, j'aime bien euh, le, les numéros intéressants vu cette distance et le 6 et le 4 As2 c'est pas mal As-2-6-4, As-2-6-4-5, As-2-5-7, As-2-5-7-4, As-2-5-7-6, 6 5 6 6 5-7-6, 5-7-6-As, 5 6 6 as 2 5-7-As-2, 5-7-As-2, 5-7-As-2, 5-7-As-2. Oui, c'est un choix qui est sans doute encore perfectible. Il a très peu corrupte lui aussi, depuis le début de sa carrière, lui aussi est tardif, Il a, a débuté à la mi décembre de son année de 3 ans, donc en, son année de trois ans, 5, 5, 7, 5, 7, Deuxième de sa condition, au tout début de l'année, le 8 janvier janvier, 5, 7, 2, 5, 7, 2 As, à 13h44, 5, 7, 2 As, 5, 1, 4, 7, 2 et 1, 3, 7 moins 4, 6 et 7, 13, 5 et 1, 6 et 7, 13, 5, 7 d'os, 5, 7 d'os. La distance que c'est, merde. 13h44 de départ fois. mais à 5, à 5, à 3 à 5, 3, 2, à 5, 3, 7, 7 7, 7, à 5, 3 7 à 5, 3 7 à 5, 3, 7 à 5, 3. 7 à 5, 3 Il y a beaucoup d'argent Oui, il d'argent mettre le 7 en tête R4 1 C'est énormément d'argent. Alors, il y a un jockey qui attire énormément d'argent, qui suit les yeux fermés quasiment par les tortistes, depuis le début de la saison. On vit ses nombreuses victoires. C'est Christophe C'est un 5 2 un 5 3 Il y a 3,30€, deuxième favori, c'est de l'Église. Et c'est parti pour la première course du jour. Une course à condition, une course de classe 3, le de Colombale, 2,500 mètres à parcourir. Caléo Palace en aile favori je suis désolé, je suis trop tard, les gars. Je suis trop tard. J'envoie mon prono trop tard. J'arrive pas à me concentrer. C'est indéchiffrable. C'est indéchiffrable. Et ne me pressez pas non plus, les gars, parce que ça me stresse. Déjà que c'est assez dur comme ça. Ne me stressez pas non plus, les gars. À me demander, là. R1C4, tout ça. Là, attendez, les gars. J'ai mis quelques infos et cherchez vous-même aussi les gars. Vous donnez pas de pronos, vous faites que des demandes. Donnez vous pronos les gars. Vous me stressez là, à me demander là. Je, je suis en train de trimer là. Je suis en train de trimer déjà. déjà, je suis en train de me stresser, les gars, du calme. Hein. Faites pas vos demandes comme ça, ça me ça me choque, franchement. Ça me choque. Je vous dis que c'est pas la journée à jouer, qu'est-ce que tu qu que as à me demander euh... Quelle course quelle arrivée là Je te dis que c'est pas la journée à jouer. On fera rien aujourd'hui. On est là pour euh, comme ça, pour déchiffrer là. Pour s'entraîner. On va s'entraîner à déchiffrer aujourd'hui. C'est pas la peine de, de me demander, mon ami. Eh, deux, mi deux minutes, hein eh, si vous êtes accro, euh, c'est pas pareil, Il hein. faut, faut vous calmer si vous êtes accro. Vous êtes accro, les gars. Il y en a qui, quelques-uns, qui reçoivent des, de l'argent. Ils sont accros. Ils veulent, ils veulent multiplier par par 50 000. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez vu deux trois jours avant qu'il se passait bien, mais c'était la fin du mois. Là, on est le début du mois. PMU, ils ont ouvert les les vannes. Hein. Ils vont prendre vos billets. Hein. Les gars, c'est indéchiffrable au début du mois. faut vous le mettre dans la tête, là. Gardez des billets pour la fin du mois. À la fin du mois, on a des, des, des, des courses bien plus rassurantes. On, on arrive à déchiffrer au début du mois. On arrive à avoir une confiance en fin de mois. Au début du mois, on n'a rien. Au début du mois, on galère. Il y a peu de partants, mais on galère quand même. C'est pas la peine, hein. Le 4, il va nous baiser le, 3, le trio, putain de merde, là. Ah, je, je, je, moi aussi, tu vois, on, on me presse, on me demande RK1, C4, tout ça. Moi, je mets la mauvaise formule. C'est indéchiffrable, je mets des trios, c'est pas ça. Dommage, euh, 3, 4, 5, 7, là. Dommage. Je faisais confiance à l'As, mais non Et La formule, c'était couplé gagnant, à hein, mettre. Cet as, as, 5, 2, 7, As, 5, 3. Couplé gagnant, 7, As, 5, 3. Dommage, le 5, il a décroché à la fin, là. Ah, je t'ai dit qu'il faut faire attention à 3, 4, 5 ce matin, mais je n'ai pas confiance. J'aurais de l'argent, peut-être, je, euh, peut euh, je m'amuserai. Ah, vu mes connaissances que j'ai, j'aurais de l'argent. Au début du mois, je m'amuserai avec euh, les numéros 3, 4, 5. Je passe devant le tabac, je mets 3, 4 ou 5, ça dépend l'heure qu'il est. Si ça me convient avec l'heure qu'il est, je mets 3 ou 4 ou 5 en ça peut placé. Euh, je serais bien content. Et à la fin de mois, euh, je mettrai plus 10-11, 10-11, des trucs comme ça. Euh, Voir, euh, fin de mois, c'est quoi euh, Je ne me rappelle plus. Voilà, ouais, 6-9. vers Le 25 du mois, le 6-9 en gagnant. Le, voilà, les, les, les simples gagnants en 6-9. Les, les chevaux favoris qui sont proposés le 25 du mois, les favoris qui sont proposés le 25 du mois, c'est amusé à les mettre gagnants. J'aurais de l'argent, je m'amuserais, mais je n'ai pas d'argent, alors... Je vous donne, je vous donne, mais les gars, me pressez pas non plus, parce que c'est stressant. C'est stressant de me, me demander comme ça. Moi je vous dis que c'est un déchiffrable, écoutez au moins ce que je vous dis, merde. Je vous dis que c'est un déchiffrable. C'est pas, pas pour jouer. Moi, je m'amuse à vous faire des lives, mais de, si vous voulez jouer, tant mieux, faites-le. Mais de, demandez pas, les gars, demandez pas. Ça me stresse. Et laissez- moi vivre hein. déjà je passe à sept ans depuis quelques années là dessus ans et le favori... ne me presse pas ne me presse pas ça me j'aime pas ça alors r3c 5 Les gars, il n'y a, y a aucun partage ni rien du tout de votre part. Il n'y a aucun partage, aucun like, rien du tout. Ça fait 13 ans que je fais des vidéos. Il n'y a, au, a aucun like, aucun partage. Et tu me demandes toujours C'est toujours les mêmes qui me demandent encore Les gars, c'est un peu abusé, je trouve. on peut revenir sur ces dernières sorties. Niveau foutage de gueule, je pense qu'on est au max. Alors, euh, je sais pas comment je dois le prendre, franchement. Ah, vous faites fort, les gars, vous faites fort, franchement. Ah, j'ai fait de la psychiatrie mais je ne suis pas sorti, je suis toujours entouré de fous, Ce n'est pas, pas, pas, pas la peine, hein. je crois bien. Hein. Putain Les deux ils ont parcouru et derrière c'était j'ai pas compris quelque chose. Hein. J'ai loupé quelque chose alors. Il y a 9 partants, R3C5, 9 partants. Si t'as pas d'argent, que t'as que 2 euros, demande pas un prono. Moi, je fais pas de miracle. Hein. Si t'as 3000 euros pour parier, je peux t'aider. Si t'as déjà un portefeuille, je peux t'aider. Mais si t'as si rien, si t'as juste tes chaussures, euh, je te ferai pas de miracle. Hein. Je suis désolé. Hein. Fais ta vie de ton côté, quand t'auras un, un portefeuille, tu pourras jouer. Mais c'est pas avec 10 euros que tu vas faire des, des, des miracles. Hein. Je suis désolé. Alors, demande pas, demande pas comme ça. Hein. Et si t'as trop d'argent, bah, va, va t'acheter je sais pas quoi, va faire... Je euh, euh, joue pas au PMU, si t'as trop d'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent Tu veux acheter le monde, tu veux faire quoi Tu t'achèteras jamais le monde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là La cote à 4,2 ah, la, la course d'avant, on, on avait le départ à 13h44, non, la course d'avant avait le départ à quelle heure la course avant là c'est pour vous montrer encore une fois que c'est intéressant quand même de regarder ça 13h44 hein, tu vois la, la course avant On a 3 et 4 3 4 7 3 4 7 4 euh, 3 7 4 5 hein. qu'est ce qui était intéressant les numéros là le 3 était arrivé 12 fois entre 13h et 14h sur une étude le 4 est arrivé 11 fois le 5 est arrivé 12 fois le 7 est arrivé 11 fois il y a quand même beaucoup de choses 2, 3, 4, 5, 7 c'était les, les les chevaux qui s'en arrivés le plus 2, 3, 4, 5, 7 Ils s'en arrivés le plus entre euh, 13h et 14h ce qui arrive le plus c'est 2, 3, 4, 5, 7 le 8 le 11 ils viennent s'installer de temps en temps l'As ou alors ils vont venir ensemble 8, 11, As, 6 ils vont venir ensemble ou alors euh, ou alors 7 5 4 3 2. Et 12 13 12 13 10. Peut-être s'inviter aussi en simple placé. La formule, sinon euh, 11 8 11 8 6. 11 8 6 La formule, ou alors de 13h à 14h 5 4 3 2. 7 5 4 3 2. C'est résumé comme ça. Est-ce qu'il faut faire confiance ou pas Et Au moins, tu as une formule. Tu par, tu pars pas à l'aveugle. Tu pars pas. C'est intéressant de jouer une formule. C'est intéressant d'avoir un numéro, mais une formule, d'avoir une formule, c'est bien aussi. Et la formule, tu l'as avec des recherches. Tu, tu, faut étudier les arrivées. Tu auras une formule. Tu auras une ou deux formules, trois formules. À toi de regarder ce, que, ce qui est préférable de jouer. Qui est-ce qui est monté dessus, tout ça Je on lui rendre dans cette catégorie. Alors, on a quelle heure, là, de départ R3-C5, on, euh, on vient sur 13h54, ça, ça part à quelle heure R3-C5, 13h59 On va regarder las 359 13h59 On a l'occasion de le numéro de 3 déjà dans Bousca au 359 il peut il peut revenir 3 hein, de 13h59 AS359 il peut en venir 3 de ses numéros C'est possible ça La Comtesse verra le, le 5. Le 4 est favori chez moi. Près de ça, diretta euh, le 3. Joséphine, euh, le 9. J'aime bien le, le nom, Joséphine. On a peut-être 9-6, le 9 qui va venir gagner, là. Joséphine, Joséphine, Joséphine. Comtesse Vera, Comtesse Vera, Joséphine. Dreamcar, dreamka Comtesse Vera, Joséphine. Afrojack. Joséphine. Comtesse Vera, Dreamca, Cortez Bank, Speedball, Redza Direta, Jarreton, Dream Bahama, Afrojack, c'est quoi celui-là 954, j'aime bien, 954, j'aime bien les prénoms, c'est des 3 ans, 954, 5 et 4, 9, un 9 partant, un 9, 5 et 4, 9, 9 et 9, 18, 8 et 1, 9, 8 moins 1, 7, 23. 5, 4, 3, 5, 4, 3. On a 5, 4, 3, 7 encore, 5, 4, 3, 6. On reprend 5, 4, 3, 6 de la course d'avant. 5, 4, 3, 8, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 9. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3. Vous n'avez pas de talent ça 5, 4, 3, 2. À Bordeaux. à Bordeaux, généralement, on a deux arrivées pareilles. On avait tout à l'heure euh, R3C1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, R3C1, 5, 4, 3, là, 5, 4, 3, 1900 mètres, à 1900 mètres, à 1000 mètres. Ouais, je ne serai pas à l'heure, je ne serai pas à l'heure. Vous avez le je... 3, 1900 mètres, euh, 1000 mètres en plus du A7-4, à 2000 mètres en plus du 8, 3, 5. Le 8, il est cher, il y a des 40, il y a des 40 euros. Elle directa est séduisante. On va se rendre en disant ça peut attirer également les parmires. Ce que tu as besoin avec le tête de au 5, c'est quand même de retrouver les 600 mètres terrain de l'eau. Et on va voir de s'exprimer tellement. 1900 mètres, neuf partants. Le Il cadenas, il vient souvent à Bordeaux. Bon merde, c'est le 4 favori, Fabry, là j'ai 9 face 2 4 9 face euh, 9, euh, 9, 9, 9 9 face 2 4 Speedball cortes bank Jack. prime 9 face 2 5 9 face 9 5 4 9 5 4 as, 9 5 4 2 9 face 2 euh, 9 face 2 9 face face 3 4 9 face 2 4 ah, le 7, 9-7. Le 7, c'est quoi Dream, Bahama, Cractus. Ah, oh, je l'ai pas, les gars. Les handicaps, qui démarrent. A 5, A 5, A 5, 4, A 5, 4 quoi A 5, 4 quoi A 5, 4, 3, A 5, 4, 3 à 5 4 3 R3-C5. à 5 4 3 Je mets trio. Ça va pas venir trio. Le couple est gagnant. On va se faire baiser. R3-C5, il y a position partie pour cette euh, cinquième course, le prix d'Albray réservé aux trois ans, le handicap et Joséphine, qui était brillante au canter, va tout de suite prendre des commandes. On va maintenant regarder attentivement son comportement pour voir si elle parvient à se canaliser. En deuxième position, encore tard, la partie de Bukka également, comme le numéro 3, Presse Salireta, qui est reprise à cet instant. Pour retrouver en cinquième position, Conteste Vera, avec à son intérieur le 6, Jarreton. Plus loin il y a le 8 à Pro Jack, sur une dernière ligne, le 2 Speedball le 7 Dream Bahama. Josephine qui se montre à l'ente en tête de course et qui imprime un rythme régulier à l'épreuve. Dream qui a pouvoir bénéficier de son dos, galope en deuxième position, Cortez Jack le 3, se réagent au troisième niveau. le plus loin, évoluant à l'aile de moteur, Confesse, Vera et le 3, 13, Sadireta. Ensuite il y a et il y a le 8, il s'agit d'Apro Jack. devant le 7 Dream Bahama et le 2 Speedball. La mi-course bientôt il vaut le coup hein le super 4 hein la course avant d'avant un 4 et 1. dommage hein 3-7 en couplet gagnant ça faisait quoi 65 euros putain dommage le 4 3-5-7 en trio c'était bon ça les Shield 5 qui décroche. J'ai je, je, je, ouvert le live, je dis, je veux avoir des suites. On a, 5, on a avec un petit décalage, là, 3, 4, 5, 6. R3, C4. R4, C1, on a quoi 3, 4, 5, 6. R2, C4, il y a 10 partants, on a 10 as2. La suite, on a un petit décalage avec le 3, 4. 10, as2, 4. On a R3, C3, il y a 12 partants, on a 11 as2, 3. Ouais, C'est mon calcul, mais il y a 10 partants. R2, C3, il y a 9 As, 9 As 3, il y a 8 partants, R3, C2, on a 1, 2, 3, 4, il y a 8 partants, R2, C2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, R3, C1, 1, 2, 3, 4, 5, putain de merde, je t'ai dit on va avoir des suites aujourd'hui, c'est bon à jouer mais ça dépend de ton, ton portefeuille quoi. tu prends des risques ou pas. Tu vas pas jouer 100 balles sur une suite et que tu connais rien ni, ni rien du tout. Quand tu achètes de l'alcool, tu achètes de l'alcool qui te plaît, de l'alcool que tu connais. Si tu joues à Paris, tu connais pas, tu connais rien, tu vas l'avoir une fois sur, sur 100 000. Sinon, tu n'auras rien du tout. 5, 2, 7. C'était quoi mon pronom et les chevaux de terrain lourd qui ont un petit poids comme ça dans les handicaps c'est souvent très bien alors je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, les, les favoris ils sont allés vite. Ils se sont T'as le 6 il a pris cher pendant la course hein. Mon prono c'était quoi 5 à 4-3, putain de merde. Moi bon, je vais arrêter, ça me saoule. Hein. Les gars, vous n'êtes pas sérieux, les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Je vais aller me, je vais aller me changer les idées parce que ça, ça me, ça me saoule. Je veux bien plaisanter deux minutes, mais vu les efforts que je fais, puis comment je suis récompensé, les gars. Voilà, j'ai pas compris quelque chose, mais je sais pas. J'arrête parce que c'est compliqué aujourd'hui. et je te dis les gars si il y a un portefeuille à 20 000 euros ou un portefeuille à 2 euros tu donneras pas le même prono hein, mon ami et j'essaie de, justement de, de vous détailler ce qu'il faut jouer ça peut placer et tout alors ne me demande pas mon ami ne me demande pas tous les pendant le live ou euh, comme ça sur le, la page qu'est-ce qu'il faut jouer ne me demande pas ça me, saoule, ça me saoule déjà je passe du temps avec vous les gars les jours depuis 14 ans, et tu me demandes encore, encore, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vous euh, vraiment des salopards, franchement, c'est vraiment un truc de salopard, et c'est irrespectueux, quoi, c'est irrespectueux, et ça me fout en boule, c'est truc de fou, ça me fout en boule. Alors, justement, je suis en train de te demander, est-ce que tu as un portefeuille à 20 euros, est-ce que tu as un portefeuille à 20 000 pour jouer avec moi sur la page. Ce pas jouer avec moi pour que je te fasse payer un abonnement, arrête de d'inventer des trucs. Je te demande de, de jouer avec moi euh, pour donner un prono, soit simple placé, ou soit je te donne une combinaison. Voilà. On jouera pas pareil. On jouera pas pareil avec un portefeuille à 20 euros, ou un portefeuille à 10 000 ou 30 000. Alors réponds à mes questions, puis c'est pas la peine de, de faire tes demandes. C'est pas toi de faire les demandes. Sur ma page, c'est pas à toi de faire les demandes. Déjà, je passe du temps avec vous, les gars. On, on baisse une page, on baisse une page, on baisse une page à 65 000 abonnés. On baisse, page, on baisse une page, on baisse plusieurs pages, on baisse des groupes. Je suis encore là. Et toi, tu me demandes encore, Putain, mais je te, je te, je te jure, hein. c'est ces trucs, c'est insultant, c'est pas possible. Et les gars, si vous avez 14 ans, vous faites les malins, c est, c est, allez faire les malins ailleurs. Parce que le jeu d'argent, c'est pas pour. Il y a moins de 18 ans, les jeux d'argent. C'est pas pour les petits cons. C'est pas pour les petits cons. Va faire ton petit con ailleurs. Hein. Si t'es un jeune, un jeune trou du cul, va faire ton jeune trou du cul ailleurs. Viens pas sur les lives de, de PMU, là. Moi, je vais mettre moins de 18 ans sur les groupes, les pages, parce que ça me saoule de voir des petits cons comme ça, des commentaires, là. Vous respectez rien, les, les jeunes. Vous respectez rien. Vous êtes irrespectueux, les jeunes. Le début, le début. Moi, c'est pas, pas, la bonne période pour jouer. Moi, je, je préfère avoir des, je préfère euh, déchiffrer des pronos et que je suis certain du truc. Que là, me prendre la tête, qu'on me fasse mes demandes. Me... Hey, je peux respirer deux minutes, là Je suis en train de chercher, là. Va faire tes demandes sur d'autres groupes, là, tout ça, là. Va demander, là, tu me saoules, là. Putain de merde. On est à Saint-Maurice, autour de l'hiver. Il a d'ailleurs été dominé une fois par de la paillette, c'est d'ailleurs là qu'il se retrouve. Et Toscano retrouve la paillesselle de Deville. Par laquelle, à la fin du mois de corps, il s'était classé troisième. C'est un réclamé qui est composé, c'est un ancien maître de la liste de qui s'imposait. Wow.